Salutations, ici David pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous dire tout est de ma faute. Alors a une citation que j'ai lue quelque part, je ne me rappelle plus qui c'est qui l'a écrit, qui c'est qui l'a dit euh, ou quoi, c'était euh, un entrepreneur, euh, c'est quelqu'un qui prend beaucoup moins de crédit que ce qu'il ne devrait prendre et beaucoup plus qui supporte beaucoup plus d'erreurs que ce qu'il devrait supporter. Ouais. Donc c'est-à-dire que quand il se passe quelque chose de mal dans votre entreprise, quand par exemple vous avez une campagne marketing qui ne fonctionne pas, quand vous avez euh, des problèmes avec vos employés ou autre, bref quand vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas et qui ne dépend pas totalement de vous, c'est-à-dire que ça dépend de facteurs extérieurs ou d'autres personnes, euh, voilà, à chaque fois vous allez dire euh, non, bah c'est de la faute du marché, c'est de la faute de telle personne, c'est de la faute de la campagne, c'est de la faute de telle ou telle personne. Le conseil que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est dans ce genre de situation de toujours, toujours, toujours euh, dire « c'est de ma faute », de prendre la responsabilité de tout, même ce qui ne vous regarde pas. Alors, l'intérêt de faire ça, ce n'est pas simplement de, de, de décharger la personne ou quoi de la responsabilité, mais c'est de vous, d'apprendre de, de ces différentes erreurs, de voir comment vous auriez pu vous améliorer de votre côté certains éléments euh, par rapport à l'environnement pour pas que ça se reproduise plus tard. Par exemple, disons que j'ai fait une campagne marketing et que ça n'a pas marché euh, parce que d'autres personnes avaient une campagne marketing en même temps. Je peux dire, voilà, c'est de la faute du marché, c'est de la faute des autres ça n'a pas fonctionné. Mais si je fais ça, je vais euh, me mettre tout seul dans une illusion comme quoi, c'est de la faute des autres, ce n'est pas de ma faute. Alors que, euh, voilà, il y a des critères quand même qui dépendent de moi. J'aurais pu améliorer mon écriture, j'aurais pu améliorer ma campagne, euh, changer de support, etc. Donc il y a toujours quelques petits éléments. Et même si, euh, si la faute n'est pas la vôtre, il y a toujours quelques petits éléments que vous, vous auriez pu améliorer. Et ça, ça vous permet d'apprendre euh, pour la suite, d'éviter de reproduire ce genre d'erreur euh, et d'éviter de, de, re, de retomber dans la même situation. Donc voilà pour ce petit conseil d'aujourd'hui. Euh, quoi qu'il arrive, essayez de toujours prendre les responsabilités euh, pour ce qui vous arrive, même si euh, ça dépend de facteurs extérieurs. Merci et à très vite pour un prochain coup de titre.